J'ai profité de ce petit moment pour partager avec vous ce que je retiens de cette visite. C'est aussi les moments où finalement on prend le temps de se décrire. Et je l'espère, les moments où vous avez été fiers de ce que vous êtes capable de faire sur ce site de Rennes. Et je crois que c'est très important qu'au-delà des difficultés de chaque jour, au-delà des tracas, eh bien, vous rendre compte de tout ce qui a été fait sur ce site, de tout ce qui reste à faire aussi, bien sûr, et que vous en tiriez de la fierté et de la force. Le cœur du réacteur, c'est bien la connaissance, et ensuite, cette connaissance, il faut qu'elle se transmette aux futures générations, et il faut qu'elle soit ressentie par notre société, et c'est ça le triptyque de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et puis aussi l'importance de construire avec et autour du numérique un futur désirable plutôt qu'un futur angoissant pour notre société. Et ça, pour moi, c'est le vrai défi des années qui s'ouvrent devant nous. Je ne suis pas naïve. Je pense que le numérique n'est ni uniquement source de bienfaits, ni uniquement source de stress et d'angoisse. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que notre société en France comme en Europe et sur un chemin de crête concernant le numérique et l'intelligence artificielle et c'est donc à nous, à vous, comme euh, scientifique et de chercheurs, bien de, de mettre les objets du numérique ce que le numérique peut apporter mais aussi, évidemment, en toute rigueur scientifique d'informer les risques des dangers et se prémunir du risque des dangers alors évidemment, parmi les secteurs phares du site on retrouve le numérique, mais je n'oublie pas l'environnement, l'agroécologie ou encore le secteur des matériaux qui présente aussi une résonance particulière dans toute la région. Vous avez aussi su développer, et j'en ai eu, ai eu la, la démonstration aussi, les fertilisations croisées entre le numérique et les autres atouts de votre site, notamment en santé, comme j'ai pu le voir, ou aussi en, en sciences humaines et sociales pour les questions d'usage, d'adoption d'impact, pour la société, vous avez su développer, au travers de ces différents secteurs phares, et je sais que je ne serai pas exhaustive aujourd'hui, une signature scientifique claire, et pour moi c'est vraiment le cœur de tout ce qui doit vous porter. Les universités, les centres de recherche sont au XXIe siècle ce qu'ont été les usines au 19 siècle. C'est le cœur du développement économique d'une région, d'un écosystème. Plus généralement, je voudrais revenir sur, euh, sur le projet UNIR. Je suis convaincue qu'à l'issue du processus en cours, vos deux magnifiques universités, les cinq écoles très prestigieuses qui les accompagnent, sauront porter un projet ambitieux plein d'espoir porteur de développement à la fois académique et économique l'ordonnance que le gouvernement a pris relative au nouveau mode de rapprochement des établissements pourra évidemment être sollicitée. c'est à vous d'en décider et ce sera à nous de vous accompagner dans, dans la mesure que, que vous souhaiterez ce projet d'université de Rennes ça doit avant tout être votre projet et c'est parce qu'il est le vôtre c'est parce qu'il est le fruit de nombreuses discussions au sein des établissements, c'est parce qu'il se co-construit dans le respect de son écosystème et avec une véritable ambition de projection internationale, que j'en suis sûre, il réussit. Je sais que vous êtes en train de préparer les réponses à l'appel à projet sur les écoles universitaires de recherche. Vous le savez, j'ai souhaité que le prochain appel à projet soit réservé aux établissements non lauréats des initiatives IBEX et sites, pour que justement chacun puisse avoir les outils et les financements qui lui permettront de construire leur signature. Vous le savez, la cybersécurité est un enjeu chaque jour plus important pour notre société. Votre site est reconnu comme un lieu phare en la matière. Et je cite simplement ce qu'a dit le président de la République, la cybersécurité française et européenne se pense en Bretagne. Le pôle cyberdéfense de Rennes y joue bien évidemment un rôle clé dans ses différentes composantes et y compris la formation. Je partage avec vous ce chiffre. Plus de 50% des docteurs formés dans le numérique sont aujourd'hui recrutés directement dans l'industrie. C'est le record de toutes les disciplines. J'ai euh, parlé... Euh, de, de la cybersécurité parce que le gouvernement aura l'occasion de prendre des initiatives dans ce domaine et évidemment, bref aura un, un rôle important à jouer. Je voudrais conclure simplement en vous remerciant pour votre accueil, en vous remerciant pour cette très belle visite de ce matin, surtout en, en vous réitérant toute ma confiance et tout mon soutien quant à l'aboutissement du projet UNIR et puis euh, partager avec vous cette conviction à tous les atouts pour devenir un campus d'innovation modèle. Alors, je sais que si vous continuez à vous mobiliser comme vous êtes en train de le faire, eh bien, le succès n'est pas long. Merci à tous, et très très belle année de